Oh, apparition expliquée. Enchanté, je suis Plume Noire, votre humble serviteur. Je vais vous raconter mes premières aventures dans le monde de comédien. Tout a commencé... On va commencer par changer d'endroit. Oubliez les caméras, ça sert à rien. Alors que j'avais déjà travaillé de nombreuses fois avec Emmanuel Séné Non, Séné, prénom Emmanuel. De cascade et fantaisie équestre, sur de nombreuses vidéos comme les médiévales européennes de beach et d'autres clips et plein d'autres teasers. Vidéo réalisée par votre humble serviteur. Manu m'appelle pour me proposer chez lui une soirée western pizza pour discuter avec Louis Bujo, eh écoutez, parlons-en Un de ces cascadeurs équestres avec qui on a bossé sur euh, toutes les vidéos que vous venez de voir et puis d'autres clips aussi Cette soirée venue, Louis me propose donc de participer en tant que technicien sur son projet, euh, une série qui s'appelle... Fucking Dead Moi, j'étais euh, pas du tout emballé par un projet de petite envergure Super, on commence quand, on commence quand, on commence quand Mais bon, je lui demande quand même. T'as un rôle pour moi Ouais, ouais, ça ça peut être utile ça. Le petit Sanigo, il avait tout prévu. Hein. Et c'est comme ça qu'est né le personnage de... <musique> Théodore White, le croque-mort de la série. Incarné par votre humble serviteur. Premier jour de tournage, surprise Arrivé chez Manu, au parc nature de cheval, et euh, sur le plateau, improvisé et créé par euh, Manu et son père. Je fais donc connaissance avec l'équipe de tournage. Truc de ouf Des super geeks avec des pouvoirs de super techniciens geek, avec du matos de méga geek Donc, mon matos nous aura servi qu'au making-of. Réalisez pas votre humble service. Que pensez-vous de ce plan séquence Va-t-il rentrer dans l'histoire Dans l'histoire, non, mais il va rentrer dans la caméra, ça c'est sûr. De plus, crise sur le bateau, la série a prévu d'inviter des guests plus guest connu dans le théâtre et dans le cinéma, entre autres Pauline massia oui. la mère de Louis, qui est super sympa et qui nous a enseigné énormément de choses dans la façon de jouer et euh, le rôle d'acteur quoi, et Christian Bugeaud, le père de Louis, qui n'est autre qu'un excellent acteur que vous avez pu apercevoir dans la série Kaamelott. Oh, présent, tu veux. Mais bon je vous ferai d'autres vidéos avec euh, tous les super guests et techniciens avec euh, les super moments qu'on a passé ensemble, exclusifs aussi. En attendant, je vous offre euh, la programmation de la série Fucking Dead, tous les soirs à 16h, avec l'accord bien sûr de Louis Bugeaud, n'est-ce pas On n'est pas obligé d'en arriver là. Allez, salut Ah oui, j'ai oublié de vous dire euh, ben, euh, à ce soir pour euh, la programmation. Ouh. Putain, par où je vais moi Comment je suis arrivé là moi ah, c'est par là. Ah oui, ça sert à rien sans les caméras non plus. Ah oui, on y va.